J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc on se retrouve pour une petite story time là, à chaud euh, Franchement j'en peux plus, genre je pense que c'est version numéro 10 De j'ai encore une fois perdu ma perque, Mon tissage, tout ce que vous voulez, ma peau j'en peux plus de moi J'en peux plus, je vais vous raconter, c'est juste pour rigoler et tout J'en peux plus, restez pour la suite si la vidéo vous intéresse Donc je, je vous explique, euh, hier donc le 13 jeudi, on a fait l'anniversaire de ma pote Solène, donc qui avait ses 22 ans. Moi, elle a eu son, son, ses 22 ans il y a genre 2-3 enfin, semaines, on va dire, 2 trois semaines. Mais on l'a fêté hier, donc on a fait une prière au code d'Adrienne, ma copine avec qui vous verrez normalement une vidéo très prochainement. Euh, et donc, très euh, bien, enfin, euh, je passe les détails. Euh, franchement, c'était une chouette prière, ça va. Euh, je vous filmerai une fois hein. les coulisses de nos prêts et tout, c'est franchement pas mal du tout. Bref, 10 ans que je dis que je dois faire des vlogs. Vous filmez mes prêts, vous filmez mes soirées. Enfin, bref, j'ai un peu c'est parce que je suis dans sortie. Bref, catastrophe, j'ai peur. Donc, on fait l'après, etc. Tout va bien. Moi, en fait, j'ai une calotte. Donc, euh, je, vous, je vais vous montrer. Attendez, j'ai une calotte. Voilà, donc, euh, une banane radieuse. Et je vous montre ma banane. Alors, voilà. parce que ma banane quelque chose aussi à voir dans l'histoire. Enfin, à voir. Elle m'a sauvé on va dire. Donc, j'ai une calotte. Du coup, ça veut dire que, de base, j'ai... Je vous explique. De base, j ai, j ai, j ai, je vais la jeter. Hein. J'ai ma postiche et je la mets ainsi, tu vois. Mais quand je saurai que je la mets de ma calotte, ben, je fais mon chignon beaucoup plus bas. Ainsi, ma calotte peut bien reste, peut rester... Elle peut rester comme ça, tu vois, sur ma tête. Et... Euh, Sinon, parce que sinon avec le chinois, ça dénorme, enfin, il n'y a pas moyen, quoi, Tu vois, du coup, je, la, je me fais mon chinois ici. Pourquoi pour mettre ma calotte Bref. Donc j'ai fait ça. Et c'est par contre que je le fais, vu hein, que ça fait euh, depuis mars parce que je suis calotée Donc à chaque fois que je sors, si je n'ai pas de tresses de ben je fais ça. Quoi, quand j'ai des chignons je les mets là et je fais ma postige. Et plus chaud, et il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai fait la même chose hier et tout. Et double tour, mon chignon était au calme. Ma postiche bien accrochée à ma tête. C'est ce que je me disais. Et il euh, n'y a pas de pression quoi, donc après tout, euh, on a lancé, rigolé, nanana, et puis après vers minuit, on décide de sortir. On va en casa, c'était la casa droit en plus, je suis calotée et baptisée serre de droit, bref. Donc c'était la casa droit, on va en casa, etc, nanana, on dansait il avait du monde à crever. grave on est habitué, d'habitude en plus, moi je fais les pocos, on est là, on danse avec tout le monde, on rigole, nanana. Et à un moment, on perd un peu tout le monde, tu vois. On se dit, bon, on va, on va, on va sortir. Euh, je souhaite qu'on va changer d'endroit. De, parce que, tu sais, c'est Louvain, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, ceux qui connaissent, vous connaissez. Mais tu vois, t'as plein de cercles autour, quoi. Donc, t'as la casa, mais il y a la Carole, on longue, a la petite casa, etc. Et, bon, nous, je pense qu'on se dit, qu'on allait sortir. Parce qu'il euh, y avait trop du monde et on aime bien bouger. Donc, on sort. Frère, je marche. En poussant un peu le monde pour essayer de sortir. Bim Je sors, mais je veux partir. <rire> Quelqu'un qui me pousse. Je sens ma perruque s'envoler. Je sors comme ça. Je touche, je vois, je n'ai plus rien. Je dis à Enjoy. Heureusement qu'elle était là. Je dis, meuf, je crois que j'ai perdu ma perruque. Je me dis, mais non, mort de rien. Je dis, si, mais tu sais, j'ai un peu plus. Donc, tu n'as pas les mêmes réflexes que quand tu es sobre. Donc, au lieu de directement aller la chercher, je me suis dit mais non, c'est rien. Donc, je dis à jeune, elle me dit, meuf, tu veux qu'on aille Je dis, non, c'est rien, on s'en fout. Sauf qu'en marchant, moi, je me dis, non, free. Je fais bien tout le Louvain, n'est pas au courant que j'ai des postiches et tout, mais cercle de droit. Ils vont, à la fin, tu vois, à la fin de chaque soirée, on fait, ils font des, on fait des rangements, on range la salle, on nettoie. Ils allaient trouver ma perruque, les gars. Ils allaient dire que savoir que c'était à moi. Peut-être pas, allez, je ne sais pas, je fais pas ma star ou quoi, mais me... c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, donc peut-être qu'ils n'allaient pas savoir que c'était à moi, mais il y avait quand même une chance sur deux qu'ils le sachent. Et en fait, moi, ce qui m'importait peu, c'était même pas de retrouver ma période. Mais c'était que les gens du cercle ne la retrouvent pas, parce que la honte, ils disent, ok, il y en a qui savent que j'ai déjà perdu ma période une fois à l'anniversaire de... j'avais été à l'anniversaire de... Ah non, non, c'est un comité, j'avais perdu ma mère, que quelqu'un était venu me dire à mes potes, oh, votre pote, elle a perdu ses cheveux. Bref, oui, les gars, euh, pff, pff, au bout de ma life, bref. Donc, à ce moment-là, en fait, dans ma tête, tu pourrais, je me dis, non, fric tu devrais peut-être aller la récupérer. Donc, j'ai dit, oh, non, meuf, on y va, on retourne, les gars. On était en casa, lumière, lampe de torche. Les gens, ils ne comprenaient pas, parce que, Chess tu sais, c'est comme une boîte, quoi, donc... Euh, T'as pas la lumière, tu as juste les yeux de lumière, mais il n'y a pas de lumière naturelle ou artificielle normalement. Tout ce que je veux dire. Et nous, avec les lampes, comme As, les gars, s'est quand même grand à chercher la période. J'avais les larmes, je me disais, la honte. J'avais une chance sur dix de la retrouver parce qu'il y a le monde. Je sais même pas par où. Je vous dis, je sortais, elle me suis fait emporter. Donc je sais même pas par où elle était. On cherchait tout, nanana nanana. La casa, c'est dégueulasse. Vous savez, il y a du monde, il y a du vomi, il y a du. Je l'ai lavé quand même, hein. j'ai lavé quand je suis rentrée. Mais je ne l'ai pas mis, je vous explique. Bim, comme ça, en train de chercher tout. La honte. La honte. Les gens, ils nous regardaient. On a dû même couper la lampe parce que à tout moment, on mettait la lampe, la lumière. Ils voyaient en même temps. Mais le but de cette émission, commando. comment hein, c'est toi, chercher. Bim, on la trouve. Je dit, cache cache. C'est pas ma copine. Bim, on avait. J'avais quoi on avait le pull, donc elle, elle était là en cache, la pire comme elle. Dégueulasse. Dommage que j'ai pas fait photo. Dégueulasse, la pire Là, je l'ai un peu brossée. Tout comme ça, mouillée. Puelle le Dégueulasse. Je allez me dire, mais tu la touches Je l'ai lavé en rentrant. Dégueulasse. Horrible. Affreux. Euh, j'ai jamais euh, eu euh, des, une perruque. On est à Paris, quoi. Mais en même temps, les gars, casa, vomi, pipi, euh, euh, alcool, enfin bi la bière mélangée, euh, la trace de pied, la boue, dès éclaté. Ma, ma qui était éclatée, d'accord Ma postiche était éclatée. Donc, je la trouve, bim, on la cache. On sort, je me dis, c'est comme dans l'état impossible de la mettre. Où est-ce que j'ai dû la cacher J'ai dû la cacher là. Rire, je pense que j'ai encore des bouts de cheveux. Voilà, ah, oui, voilà. Il y, a encore des... Il y a encore des bouts de cheveux. Parce que euh, j'ai dû mettre ça. Ici. Mais sachant qu'elle était mouillée et dégueu d'ailleurs. Mmh, ça pue. Mmh, ma banane elle pue. Elle pue. J'ai dû la mettre comme as. J'étais donc avec ma, ma, ma, ma, ma banane. J'ai dû mettre ça comme as. Et essayer de la mettre dedans, frère. Je veux bien. Elle n'est pas petite, mais rentrer ça dedans, hein, c'est quand même compliqué, quoi. J'étais là et tout, je dansais. Chaque fois enfin, je devais cacher pour pas que non, pour pas qu'on a, a personne. Mais je veux. Oh, mais les gars. Mais la honte, mais la honte. Bon, ça, c'est bien terminé au final parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai retrouvé. Et euh, ça aurait été marrant que je ne je retrouve retrouve pas et que je vous fasse aussi une story time. En mode, j'ai perdu, je ne l'ai jamais retrouvé. Ça aurait été dans les annales épiques et je pense quand même que je me serais fait cramer nos Bref, voilà. En fait, c'est une petite story time pour rigoler, pour... Euh, pour raconter un petit peu mes péripéties, il n'y a pas vraiment de morale. Ah, si, la morale, c'est si... attachez-vous bien vos wigs, euh, les gars, s'il vous plaît. Voilà, et moi je vais me refaire des 13 ans. en fait, c'est ça la morale. Fais-toi des 13 fréris parce que <rire> ça commence à bien faire. Mais je vous jure, mais la honte, mais la honte, qui fait ça Qui perd sa perruque en casa Genre, je vous jure, les gars, j'ai l'habitude pourtant, mais de les perdre, oui. Mais aussi de, de, de bien les attacher. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va pas comprendre. Bref, voilà les gars. C'était une petite story time. Pour vous raconter mes petites péripéties. Voilà ma vie euh, désastreuse. Euh, petite chicken. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Vous aimez bien mon Je ne voulais même pas présenter. de regardez mon interview. Je suis quand même trop. Pas mal, hein pas mal. On adore. Je suis très belle. Hein, vous trouvez là Bref. Euh, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que la story time vous aura fait rigoler. Vous vous serez un petit peu foutu de ma gueule, voilà. Donc, euh, mon rade de l'histoire, attaché bien vos pédic. C'est ça. On est d'accord. Plus de moi. Bisous. Mon petit chicken. Ciao.